Alors j'ai accepté de participer à la Convention citoyenne avec beaucoup de plaisir pour pouvoir vivre une expérience assez exceptionnelle et inouïe. C'est vraiment riche dans les, dans les rencontres avec les autres citoyens, dans tout ce qu'on peut apprendre, des expériences, des experts qui nous sont donnés, et puis participer à faire évoluer une, une question de société et de pouvoir mettre ma pierre à l'édifice sur un, un grand sujet, un des grands sujets euh, qui reste à, à, en France à, à traiter, qui, qui traite éthique euh, euh, et puis euh, qui, qui pourrait être le quotidien de, de, de plein de gens. Quoi. Pour moi, le temps fort, ça a été plutôt un échange en tout petit groupe, finalement, sur, sur l'euthanasie. C'est le sujet que j'ai souhaité le plus développer et donc on est assez peu nombreux. Donc on arrive à travailler en tout petit groupe et donc on a travaillé sur le parcours d'un patient qui pourrait demander une euthanasie si la loi l'autorisait. Et donc ça a été intéressant de, de, de voir les étapes. Et puis ensuite, on a continué de travailler sur les arguments, les contre-arguments, sur l'ouverture de cette voie d'aide active à mourir euh, par, euh, par une euthanasie. Alors sur cette session, euh, je me sens euh, je me sens toujours autant investie sur euh, cette question de société qui, est, qui nous est posée. Je me sens aussi euh, fatiguée parce que c'est vrai que c'est très dense, euh, on a beaucoup de week-ends maintenant et puis là, ce qui nous attend est aussi euh, important et va être mobilisateur et, et consommateur de temps. Donc euh, voilà, il y a aussi une gestion un petit peu de soi, de ses émotions, de son temps, de sa fatigue. Mais euh, je me sens toujours euh, motivée pour euh, bah, faire aboutir et puis essayer d'être le plus euh, constructif possible et de, de réussir à à faire avancer, à faire évoluer les choses sur, sur l'aide active à mourir. On a voté en hémicycle sur une centaine de propositions sur les thématiques qu'on appelle transverses, donc qui tournent vraiment autour de l'information du public, les soins palliatifs et directives anticipées. On est sur des thèmes qui sont assez consensuels et donc on a retenu un certain nombre de, de propositions qui seront dans notre, dans notre livrable. Et puis on a voté aussi sur la forme, sur le plan à qui on va s'adresser dans notre livrable. Certes, on répond à une question de la Première Ministre. Maintenant, on se rend compte aussi qu'on a besoin de s'adresser aux citoyens aux personnels soignants aussi, aux médecins, aux infirmières, enfin, des gens qui nous ont aussi beaucoup aidés, qui nous ont très bien reçus quand on est allé les voir, et donc on a besoin aussi de leur faire un retour, de leur faire part de notre sentiment citoyen, de pouvoir aussi, alors pas les convaincre, parce qu'ils ont aussi leur position, mais en tout cas que, que tout soit entendu et qu'on puisse se comprendre. J'ai deux mots pour résumer la, la session, c'est euh, convivialité, parce que c'est vraiment euh, riche entre nous, et puis euh, vote, parce qu'il faut se positionner et il faut qu'on avance et il faut qu'on qu qu décide.